Wesh mes jeunes, vous allez bien ou quoi Regardez, devant la gare de Lyon-Perrache, on pas bien, aujourd'hui je suis avec Thomas. Coucou Thomas, ça va, ça va Bon désolé, je filme à l'iPhone parce que j'ai pas pu m'organiser. Aujourd'hui, je vous avais parlé depuis des mois du fait que je voulais prendre des locaux hein avec un ami euh, qui est le... mon pote ou quoi non, bon, voilà. Donc, je vais prendre des locaux avec ces mec là. Et on a commencé à s'y mettre. Et l'autre jour en soirée, voilà, on était comme ça, posé. On regardait Paris Saint-Germain, Barcelone. On a trouvé des petites perles qui pourraient éventuellement servir à faire ces locaux là. Donc, on a rendez-vous tout de suite. On va en visiter un premier. Puis ensuite, on a 1h20 de battement. On peut aller se poser sur les quais. Puis, une visite d'un deuxième. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait la visite du premier. On regarde ensemble tout ça. On se dit, ah, ça bien, ça ça pue la merde. Ça, c'est bien, ça, ça pue la merde. Ensuite, on vous explique pourquoi prendre des locaux, l'utilité, l'idée qu'on a avec. Puis, on va vite le deuxième. C'est parti. Regardez-moi cette belle ville wow. <rires> Sur la Non, hein. Hop, il y a un espace, là. C'est pas mal. Hein. Et un deuxième petit espace. Ça, c'est trop oh. Bon, on se ici. Franchement, je vais en Franchement, c'est pas mal. Hein. Un peu vieillot le parquet là. Oh là. Ça, ça fait du bruit ça. Ça va Thomas Ça... pas trop galère Ouais, il y a la fibre. de la Oh Petite cabine de douche. En haut, oh, c'est un petit peu serré. Il y a de l'espace pour un lit, mais bon, a priori, c'est pas un hôtel. Hein ah. Le problème, c'est... C'est tout 1m87, ça passe difficilement. Par contre, j'aime bien le reste. Alors là, comme ça, ici, les deux pièges je les trouve pas mal. C'est pas mauvais. Alors, moi, je fais des vidéos YouTube pas très intéressantes. <rire> <rire> ah, je, quand je fais des vidéos YouTube et je fais des streams. Donc, c'est à dire que j'anime des émissions, etc. Et euh, en général, pour être honnête, je, je... fais enfin, un peu de bruit. <rire> ça m'arrive hurler un hein, peu. Donc du coup, vaut mieux que je sois dans un endroit bien isolé ou alors en tout cas qu'il n'y ait pas trop de vis-à-vis -vis, ouais. ou de voisins pour venir euh, voilà, venir à 1h du matin dire tac tac tac monsieur pour vous hurler comme un pitois. Ouais, C'est okay. plus pratique. Bonjour mes Lyonnais, nous sommes place Carnot. Voilà. C'est pour la deuxième visite. En fait, le premier local était déjà dans ce coin-là. Donc, vous avez vu les premières images. Pourquoi est-ce qu'on va faire un local avant de euh, donner les défauts du premier qui sont, je pense, assez visibles bah, Moi, en fait, ça va me permettre d'avoir un espace professionnel et différencier mon chez-moi de mon local. En plus, ça va me permettre de faire un décor qui est modulable, de recevoir des gens. Comme par exemple, maintenant, je commence à employer des gens. Donc, tu vois, je peux leur dire « Oui, tu peux passer au bureau, frérot. » Voilà, tu vois. Je peux faire un coin canapé, table basse, faire soirée, bref. Tout va. <rire> donc voilà, il y a plein d'utilités à faire à un local, je peux faire des concepts de vidéo, bref c'est très très cool. Tu veux faire quoi toi Je suis photographe donc je fais des photo, j'ai des éclairages qui prennent de la place chez moi, j'ai 50 mètres carrés, ma meuf a euh, vraiment mètre dehors. C'est une cage à poule chez lui, hein, donc, euh... donc euh, <rire> Non c'est que ça prend beaucoup de place donc euh, on s'est dit, ça fait 10 ans qu'on se connaît maintenant. Exact. Un peu, un peu moins, et vas-y, hein, on, on se fait confiance donc euh... On va Commencer une belle aventure, hein. c'est ça. Et donc, dans les défauts de ce qu'on a vu là, bah déjà les bureaux étaient sur rue, et ça, c'est un peu chiant parce que si tu veux foutre du matériel de, de, de haute valeur, ce que vaut un setup de streamer ou alors un studio photo, avoir les trucs sur rue avec des vitrées c'est pas terrible. Alors après, ça peut se flouter, on est d'accord, mais malgré tout, bon voilà, il y a ce défaut là. Ensuite, il y a bah, pas, de, pas de double vitrage, ça c'est chiant. Le truc, c'est une passoire thermique. Il me dit, ça a été refait il y a deux ans, mais pourquoi il n'y a pas de double vitrage euh, Il a dit parce qu'il n'y a pas de bruit. Bon c'était une rue pas très passante avec pas beaucoup de commerce aux alentours tout ça donc ça regarde pas trop de problème Mais j'avoue que pas de double vitrage c'est pas ouf après il y avait une grosse hauteur sous plafond Et j'ai bien apprécié la mezzanine au dessus pour mettre un coin et éventuellement un lit Après il y avait un rideau de fer qui pouvait descendre Et un des derniers trucs que j'ai trouvé un peu chiant c'est que ok pour le bureau et tout il y avait quand même de bons espaces Mais en vrai, il aurait fallu quand même faire pas mal de choses avec le parquet et la hauteur sous plafond Bah genre, si les voisins commencent à hurler parce que Zach euh, rache sur code bah, bah ça serait moyen donc je le garde malgré tout parce qu'il valait pas cher du tout. Et le loyer de ce local que vous venez de voir, 660 euros par mois. en TVA. Sans TVA. TVA. Ouais, voilà. Tu acheter truc. Internet. À combien 60 balles Un petit 40-50 balles par mois, ouais. L'eau, électricité et après, on balles, Ouais, mais 660 balles, voilà, c'est pas très cher. Mais après, encore une fois, un truc qui donne sur et tout, c'est pas top. Maintenant, on va aller voir le local numéro 2. Il est un peu plus cher, mais aussi un peu plus calme. Alors, deuxième local. Deuxième coin, c'est pas mal tout ça. Ensuite un grand espace général, c'est loin d'être dégueu. Le dessus. Oh ça m'a envoyé du lourd dedans. Le... Ouais, t'as 4-5 mètres, t'as 5 mètres, 5 ouais, mètres avec 5 un... mètres. Hein. Donc la ah. rivière, c'est vrai que tu peux peut-être s'cout à deux points. Oui on peut, on peut se. C'est assez grand en hein. haut ah, C'est un toile petit sur la table. Et après et après si la soin, la et toi tu t'assoies après toi aussi par exemple. Regarde, là je peux trouver le bureau. Derrière, là, la place pour le décor. Ouais. Et après je peux mettre des lumières et tout. Ouais. Et par contre, on voit, après après compteur, on est assis quoi. On travaille assis donc... <rire> Moi j'aime bien ce côté pierre là. Ça me parle pour un éventuel décor et tout. Je peux le réadapter. L'espace en haut, cuisine en bas. Ah non, et après il y a toujours un free-espace comme ça à l'entrée qu'on peut adapter. Euh... À souhait. Du coup, fin de la deuxième visite. mesdames et messieurs. Ambiance fort boyard. Mais ce deuxième local me plaît beaucoup plus. On est sur du 800 euros à peu près de loyer. Peut-être à aménager pour voir avec Thomas comment on pourrait se disposer. Mais je le préfère au premier tour. Tu préfères premier je préfère Visuellement, il est plus sympa. Après, je pense qu'en termes de disco pour vous, il est pas faux. Peut-être un peu plus galère. Ah enfin, ouais, il est joli, quoi. il a du charme et tout. Mais ouais. ce que je disais à Thomas. Je pense pour un local commercial, il faut surtout que vous cherchez en terme de praticité. La plus belle ville de France. C'est beau, non Le retour du printemps, ça fait plaisir. Bon, du coup, on a fait une conclusion. On a parlé... Euh des défauts, des qualités des différents locaux qu'on a vus et on pense pas prendre l'un des deux pour la simple et bonne raison et c'est ce que nous disait monsieur Kevin ici présent c'est que sur le deuxième qui est très bien il n'y a pas de démarcation ni de pièces euh, dédiées donc en fait si c'est pour avoir des espaces comme ça par exemple moi je vais parler fort si tu en as envie de faire une vidéo si lui quand il veut à passer un coup de fil ou quoi moi je suis en train de streamer il peut pas donc il doit aller dehors ou il y a de la contrainte comme ça et au final il n'y a peut-être pas une plus-value de ouf par rapport à chez nous bah c'est peut-être pas dingue tu vois c'est que les deux premiers qu'on a visités donc euh, un toto, un toto. Ouais. Deux. Deux, bureau. deux bureaux et un espace commun, c'est vraiment l'idéal. Euh, c'est que que ça. Pas quand tu stream, tu vois, ça. Donc, euh, en gros, là, pas le de deuxième, pas je l'ai trouvé vraiment magnifique, mais le problème, c'est qu'il y avait trop, professionnellement, des contraintes à faire. Après, en plus, avec une hauteur sous plafond de cage à poule, tu vois. Tu sais, genre, le Zach qui se lève de son stream et comme ça. Bon, alors, quasimodo, c'est bien, mais c'est. C'est bien qu'un instant, quoi. Donc. La série Road to locaux continuera, j'espère que ce premier épisode vous a plu, c'est le cas, petit like, dans un deuxième on ira visiter d'autres, et après vous verrez lequel on choisirait, enfin, on, va, on va choisir le décor que je vais mettre en place, euh, le sponsor. bref, il y a plein de trucs que je mettrai autour, c'est une petite série qui j'espère vous plaira, si vous avez apprécié, un petit like, pour un épisode 2, et puis après les amis, bisous, et lui on c'est magnifique, wouhou hein.